Le Bonjour euh, Suleyman Diaye. Oui. Euh, Suley Bonjour. Bonjour, voilà, Souleï Diaye, vous êtes euh, le conseil juridique de l'association des conducteurs euh, du port autonome de Dakar. Comment est née euh, l'association des conducteurs du port de Dakar? Euh, l'association est née euh, dans, une, dans un climat de frustration et de délaissement des travailleurs du port, mmh. notamment les conducteurs. Et cette situation a perduré, mais ce qui a favorisé la naissance de cette association est que le port autonome de Dakar a connu de récemment des, de, nouvelles, de nouveaux emplois oui. avec une jeunesse vraiment visionnaire. Et Ils se sont réunis à discuter sur les difficultés qu'ils rencontrent dans le travail et leur cadre de vie. Mm -hmm. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de former une association qui va réunir les conducteurs du port. Et c'est né avec euh, l'idée le, le, le, du président et ses compères, oui. euh, à savoir Matsam. D'accord. Et c'est en quelle année exactement euh, C'était en 2021. En 2021. Donc il y a juste deux ans comme ça. Deux ans, oui. Euh, voilà. Euh, vous avez organisé une euh, marche euh, pacifique récemment, le 14 avril. Alors, oui. pourquoi avez-vous organisé euh, ce mouvement du mar euh, il faut nécessairement qu'il qu y ait des actions pour euh, le règlement de, cette crise, de, ces, de, de ces malversations qui sont au port. Oui. Avec euh, les démarches qu'on a fait sur l'administration du port au niveau des directions et des autorités portières, oui. euh, les négociations, les dialogues, les pourparlers n'avaient pas donné l'impact euh, qu'on avait visé. Alors il fallait passer maintenant à un niveau supérieur. Oui. Il fallait faire quelque chose pour sensibiliser au moins la population. Parce que c'est une situation de droit, donc il ne faut pas rester comme ça à sujet il faut nécessairement que ce soit réglé d'une manière ou d'une autre. Oui. Alors parmi les solutions qui ont été retenues, il fallait maintenant faire des sensibilisations, oui. faire une massification pour euh, intégrer le maximum de conducteurs dans la cause de l'association. Oui. Et par là même aussi, il fallait aussi faire des démarches pour interpeller la population des difficultés que les travailleurs vivent au sein du port. D'accord. Alors, dans, ce, dans, dans cette lancée-là, on a retenu de faire une marche qu'on avait prévue euh, le 7 passé, mais on n'avait pas eu gain de cause avec euh, l'autorisation du préfet qui nous avait refusé la marche au prétexte oui. que ça allait entraver la libre circulation des biens et des services et que ça allait porter aussi entrave à l'ordre un, un public. Voilà. Oui. Et, et on a Oui. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer amplement les, les difficultés euh, que rencontrent les, les conducteurs du port de Dakar Quelles sont les, les difficultés Si vous pouvez nous expliquer ça euh, de manière, de façon large. Voilà. Ok, euh, la première difficulté et la plus essentielle, la mère de toutes ces difficultés, c'est l'absence le, le, de formalisation des travailleurs au secteur du port. Euh, une structure aussi grande et internationale que le port autonome de Dakar fonctionne aujourd'hui avec ses employés à l'ère euh, de, de oui. Ça C'est inadmissible. Les travailleurs n'ont pas de contrat. Et pourtant, dans les cahiers de charges qu'ils ont pour, pour, pour, pour l'exploitation euh, du port, il est bien dit que les travailleurs doivent être pris avec, euh, formalisés conformément aux normes en vigueur qui sont là. Et ça, c'est ça, ça, ça, une lacune. Oui. Et c'est une difficulté qui, qui, qui, est très difficile, qui, qui est très difficile à gérer actuellement au niveau des emplois, et surtout les nouveaux euh, acteurs qui sont là aujourd'hui. Oui. Donc, les jeunes ne comprennent pas que le port ne puisse pas les formaliser et leur attribuer leurs droits les plus euh, primaires. Parce que le droit de travail, c'est un droit primaire. Oui. Alors, les conditions de contractualisation, les prises en charge, toutes les garanties sociales qui, qui, qui, qui, dont le travailleur a droit, ils ne font pas, ils ne bénéficient pas de ça. L'autre problème est plutôt conjecturel, c'est-à-dire que le port n'est pas adapté aux besoins des travailleurs. Les camionneurs, ils, ils, ils, ils subissent beaucoup de tortures et même si vous avez l'occasion de les interpeller directement, ils vous diront que nous, nous, nous, nous sommes des prisonniers au sein du port. Prenez l'exemple de Dubaï Port. Oui, il y a une carte d'accès pour pour entrer euh, dans le terminal. Cette carte est émise une seule fois. Si un chauffeur a la malchance de perdre cette carte, il ne il, il peut plus accéder à Dubai Port. Donc, il perd son emploi parce que son, son employeur a un contrat avec Dubai Port. Et lui, il, il, il, il, il n'y a plus accès. Oui. Quand vous êtes au port, oui. les machines ne sont pas euh, actuelles, ne répondent pas aux normes actuelles de la logistique. Vous venez au port pour l'enlèvement d'un conteneur. Vous êtes prévu à 10h. Vous arrivez à 9h30. Normalement, vous devez faire 30 minutes. Mais il se passe que parfois, vous faites 4 heures de sang dans le terminal. Et les 4 heures que vous faites, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le droit de descendre du camion. Et 4 heures, c'est une demi-journée de travail, légalement. Est-ce que physiologiquement, L'individu qui sent le besoin d'aller aux toilettes ou d'avoir en tout cas un besoin naturel, que ce soit aller aux toilettes ou étancher sa soif ou euh, quelque chose du genre manger, il n'a pas la possibilité de le faire. Et si malencontreusement l'engin qui fait euh, l'enlèvement est tombé en panne, ils sont bloqués là de manière indéfinie et illimitée. Et ils n'ont pas de hangar euh, pour se reposer. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de restaurant au sein même du terminal. Ça c'est un calvaire. Euh, L'autre problème aujourd'hui, c'est le dépassement des, euh, des horaires de travail. Ils travaillent euh, pratiquement 16 heures par jour. Oui. Et, quand tu, et quand tu descends et que tu vas chez toi, au lieu de te laisser reposer, s'ils ont besoin de toi, ils font appel à toi à n'importe quelle heure et tu n'as pas le droit de refuser. Sinon, le lendemain, tu perds ta place. Donc, il y a aussi le problème des licenciements abusifs et arbitraire. Et aujourd'hui, oui. ils subissent encore un autre problème oui. avec euh, l'administration du port. Oui. C'est-à-dire qu'ils ils, ils subissent encore une forme de tracasserie policière ou bien des agents qui sont euh, responsables de la sécurité portière au motif que vous vous, êtes, vous, vous avez arrêté votre véhicule là où il ne fallait pas, vous avez stationné votre véhicule là où il ne fallait pas, alors que dans les terminaux, il n'y a pas euh, de parking pour les véhicules. Et c'est ce qui fait que euh, la route d'orifice est constamment surchargée par les camionneurs. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils ils subissent la croix et la bannière entre, euh, la, entre la RN1 et euh, cette route d'orifice-là. Parce qu'ils n'ont nulle part où stationner les camions et dans les terminaux, c'est vraiment l'enfer. Donc de manière euh, un peu non, expliquée, oui. Oui. voilà les, les situations en grande ligne qu'ils subissent. D'accord. Mais après la, la marche interdite que vous euh, voulez organiser le 14 avril, quel est votre prochain plan d'action? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Euh, actuellement, euh, on essaie de profiter des effets de la marche parce qu'on n'a pas eu aussi les résultat escompté à 100%. Bien vrai que ça a porté ses fruits. Donc, on va resserrer les rangs. Essayer de faire d'autres plans d'action, mais plus aptes aussi. Vous avez entendu le président, il a parlé même d'une grève. Ce n'est pas exclu dans le processus. Ce n'est pas exclu. Mmh. Et actuellement, on essaie encore d'utiliser les leviers de la communication, les conférences de presse, les débats télévisés, tout ça là. Ce n'est pas exclu, juste pour euh, éveiller les consciences. Mais mmh. si c'est fait, il y aura encore d'autres marches et ce sera plus grandiose, plus rentable que ce qu'on avait eu pour une première fois, avec euh, déjà le décalement de, de l'itinéraire. Le préfet a changé l'itinéraire qu'on avait initié pour faire la marche, mais ça n'a pas refroidi les ardeurs. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de, de contacter les autorités compétentes euh, Souleiman euh, On les a contactées, mais au Sénégal, on a un problème avec euh, l'écoute des, euh, des autorités. Oui. Je pense que si vous ne parlez pas français, ou si vous n'êtes pas dans un secteur qui leur rapporte quelque chose, vous n'êtes pas écouté. Mmh. On a essayé de joindre le ministre du Transport. Pendant trois mois, mmh. nous, nous butons sur son chef de cabinet. Et pourtant, on a pris des rendez-vous. On est resté au ministère à longueur de journée à attendre un rendez-vous avec le ministre du Transport. Si les conducteurs aujourd'hui du port ne peuvent pas rencontrer le ministre du Travail, le ministre du Transport, mmh. est-ce qu'aujourd'hui on peut compter sur ces autorités Donc ce n'est pas possible. Ça Alors, on a bien. tapé sur tout, euh, à toutes les portes. On a fait des demandes d'audience. Même l'autorité suprême du port, le directeur du port, on lui a adressé trois correspondances pour une audience. Et, et c'est censé juste à présent. Euh, D'accord. Et que pensez-vous de la, de la gestion du port autonome de Dakar par le DG euh, Muntagassi Qu'est-ce que vous pensez de lui Il faut une refonte totale. Il faut une refonte totale. Que les entreprises qui sont au port soient expertisées et auditées. Que l'inspection le, le, le, du travail fasse son travail. C'est-à-dire qu'ils viennent non pas pour interroger les patrons sur la gestion des entreprises, mais interroger les travailleurs sur leurs conditions de vie au sein du port. C'est ça qu'ils doivent faire. La gestion peut être euh, sur le côté financier, sur le côté administratif, ça ne pêche pas, mais aujourd'hui sur, sur la gestion euh, des ressources humaines, c'est catastrophique, c'est dérisoire. D'accord. Suleymane Ghaï, euh, je vous remercie pour la disponibilité. Euh, je vous remercie aussi. Et je de nous d'avoir euh, accordé une voix et ça nous permet aussi de communiquer avec euh, l'extérieur. Vraiment, euh, c'est nous qui devons vous remercier. Voilà. Merci beaucoup Suleymane Ghaï. Je rappelle que vous êtes conseil juridique de l'association oui. des conducteurs du port autonome de Dakar, c'est ça De Dakar, oui, c'est ça.